Alors, bonsoir à tous, bienvenue au Vendredi c'est WEB TV, euh, ce soir, et eh oui, je n'ai pas de papier avec moi. Pourquoi Eh bien je vais vous expliquer. Cet après-midi, nous avons eu la visite d'élèves du lycée Modeste lorroy qui, du coup, nous ont fait nos informations, donc euh, on espère que ça va bien se passer, qu'ils n'auront pas trop peur. On vous laisse voir ça en image. Alors bonjour, je vais vous présenter l'association Les Premiers Pas. Elle organise sa foire à la périculture le dimanche 9 octobre à la salle de Gérard Philippe à Gravigny de 9h à 17h. Le samedi 8 octobre à 16h, il y aura l'inauguration de l'ère de jeu du Carré de Biodiversité à Gravigny. Bonjour, l'amical laïque de Gravigny propose des sorties pour 2022. Le samedi 12 novembre au théâtre Bombino, Carré Or euh, le samedi 26 novembre, Cabaret Melrose, et le jeudi 15 décembre, Paris by Night. Alors, euh, donc, euh, deuxième partie de nos informations pour cette semaine au niveau du territoire du PST, avec du coup, comme on vous l'a dit pour la première partie, des élèves du lycée baudesse le qui viennent du coup présenter nos informations cette semaine. Alors, les rendez-vous octobre-novembre de la ville de Gravny à ne pas louper sont. Les inaugurations, le salon de la peinture, l'art dans la rue, la foire à la puériculture, les foulées vertes et d'autres à voir sur la fiche. Euh, pour les ateliers enfants-parents Baby Gym, euh, ils auront lieu le samedi 8 octobre, le samedi 22 octobre et le samedi 19 novembre. De 9h30 à 10h15 euh, à la salle de sport rue d'Aviron à Gravigny, l'inscription est obligatoire, le nombre de places est limité et c'est pour les enfants de 1 an à 3 ans, enfants non scolarisés accompagnés de leurs parents et des 3 euros par enfant. Ensuite, pour l'USG Tennis de Table, l'équipe première régionale 4 joueront contre le Passy-Ménil le 9 octobre à 9h, puis le 23 octobre à 9h contre le CS Offray 2, le 21 novembre 9h contre le TS Bolbec 1, puis le 11 décembre 9h contre le Drucourt TT 1. Et pour finir, euh, nous aurons le droit à un festival euh, sur l'environnement euh, appelé Génération Durable en collaboration avec l'ASSO NR du euh, 6 au 14 octobre 2022. Euh, donc on aura euh, des films, des documentaires, des avant-premières, des rencontres et des animations. Euh, donc on pourra les retrouver euh, par exemple à Gravigny euh, le 12 octobre, pardon, euh, à beau saint croix au Cadran, etc. Et l'entrée est libre. Alors on est toujours avec des élèves du lycée Modeste Leroy pour l'émission de ce soir. Donc, Nous sommes sur la troisième partie de nos informations et on va commencer par quelque chose de musical. Ce vendredi 7 octobre à 19h, il y a le Jam Session Acoustique, ancienne rue de Litton à saint germain des angles au petit café de Pays, ouvert au grand public et gratuit. A partir du 8 octobre, à Rue de la Paix à Gravigny, exposition Art dans la rue. Ce samedi 8 octobre ainsi que le 22 octobre et le 19 novembre de 10h30 à midi, vous pouvez aller à un atelier bricolage pour les enfants de 3 à 6 ans à la Maison des, Sol des Solidarités au Centre Social du Cap Nord-Est. Le samedi 22 octobre, à la salle des fêtes de Gauciel à 19h, sera organisée une soirée dansante dans le style des années 40 avec une ambiance militaire organisée par l'organisation euh, Allied Reconstitution Group le dimanche 23 octobre 2022 se déroulera les foulées vertes de Gravigny. Le départ se fera à la maladrerie pour différents types de kilomètres. Pour les enfants ce sera 1 3 km 3 pour les jeunes 3 km 3 pour les randonneurs 8 km 5 et les seniors 14 km. Ceci est organisé par l'association AOCFHS. Alors, euh, voilà, vous venez de voir les informations euh, qui ont été faites par les élèves du lycée. Il y en a qui étaient stressés, il y en a d'autres tous allés, il y en a d'autres qui ont bien aimé. On les, réinv on les a réinvités, bien sûr, à venir faire une émission avec nous, s'ils le souhaitaient, bien sûr. Et les professeurs étaient contents de leurs prestations. Du coup, euh, je clôture cette émission du vendredi C'est web TV. Euh, on remercie, bien sûr, les élèves du lycée qui sont venus présenter des informations et on vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures de la Web TV car le vendredi c'est Web TV show.